J'ai retenu le principe du vide euh, et son importance euh, notamment dans les réseautages où euh, il m'arrive de créer des contextes de réseautage dans mon activité ou ma co-workerie et j'ai tendance à vouloir vite les remplir avec plein d'activités, plein de jeux et finalement j'ai pris conscience que juste laisser les gens échanger et voir ce qui émerge ça peut être positif. Euh, donc même chose que, que pour toi c'est la nécessité de créer du vide pour laisser de la place à la coopération. Et ça, ça me paraît effectivement important. Et que ça veut dire que si on est trop trop trop, trop occupé, trop chargé, eh bien, on n'a pas le temps. Enfin, on n'a pas les moyens, du moins. Euh, une deuxième chose, c'était le fait de parler aux personnes et non au rôle. Et ça, c'est pareil, c'est important, parce que peut-être que jusqu'à maintenant, en tout cas en ce qui me concerne, je n'ai pas forcément fait la différence. Trouver une personne devant moi et c'est donc là, voilà, ça, ça me paraît aussi c'est une chose que je retiens. Euh, et j'ai bien aimé aussi votre définition à tous les deux de la coopération, c'était de faire vivre des désaccords ensemble. Et ça, ça me plaît bien, parce qu'effectivement, je, je ne serais pas partie là-dessus. Mais le fait de, de faire vivre ensemble des désaccords, euh, voilà ça montre, ça laisse bien la place de chacun, quand même des questions déroutantes qui je pense vont pouvoir servir à la co dans certaines des réunions, voir qu'est-ce qui nous empêche d'aller au bout de certaines activités et euh, j'étais pas forcément à l'aise avec cette journée avant de vous rencontrer hier et puis une fois que vous avez expliqué hier ce qu'on allait faire je me suis sentie beaucoup mieux et heureuse d'être là donc voilà, rencontre, création de liens et puis déjà des prises de conscience, donc agréable merci beaucoup c'était sympa et je trouve que c'est vraiment bien euh, de s'interroger sur nos façons de fonctionner quand même, hein, de temps en temps. On le fait quand même, mais euh, j'ai bien aimé la démarche par rapport à ce que j'entends des fois sur l'évaluation. On ne l'a pas abordé non plus, les histoires d'évaluation, qui généralement me font dresser les cheveux sur la tête. Mais ouais, je trouve que voilà, là, c'était euh, un autre temps de s'interroger sur notre façon de faire.